Bienvenue les amis sur ma chaîne, alors si tu cliques sur la vidéo c'est parce que tu as l'intention de réaliser le backstand. Aujourd'hui je vais te donner euh, toutes mes idées, les tailles, le plan de construction, voilà tous les outils nécessaires pour réaliser euh, ce backstand. Allez, jingle Cette vidéo va se dérouler sur plusieurs étapes les outils de réalisation, on ce backstand on passera aux dimensions du backstand les modifications apportées après l'utilisation ou toutes les petites astuces aussi pour trouver les moteurs, les roues je vais vous faire partager tout ça et à la fin je vous mettrai une liste pour acheter directement le métal comme ça, il n'y aura rien de plus simple. Alors ici, vous voyez quelques réalisations qui vont venir. Ici, un étour je vais devoir refaire complètement. Voilà. Alors ici, ça, c'est un couteau que je suis en train de réaliser. que Je vais offrir à mon beau-père. Voilà. Ce n'est pas fini. Ça, c'est un petit projet que j'ai. Je vous ferai partager ça plus tard. Voilà. Un petit projet pour faire euh, mes plaquettes pour couteau. Un petit moteur euh, que je vais restaurer aussi, et je ne sais pas ce que je vais faire avec pour l'instant, on verra bien. Je pense que je vais sûrement faire une ponceuse ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce moteur-là justement, j'en parlerai dans les astuces euh, après. Et ici, une petit H-Viking qui n'est pas fini non plus, qui est déjà bien tracé. Je vais devoir encore euh, graver, il y a pas mal de finitions à faire dessus. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste correct. Encore un petit coucou à Hervé, voilà, sa chaîne, allez voir sa chaîne, quelqu'un qui réalise vraiment des très très très belles choses, j'espère que vous voyez bien, voilà. allez sur sa chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est vraiment quelqu'un de bien, j'apprécie vraiment son travail, il travaille très très bien, et je trouve ça important de le partager, allez, on continue pour la suite. Bon ben voilà pour commencer on va commencer d'abord par les outils minimums qu'il faut pour réaliser ce backstand. On a ici un petit pointeau pour taper et faire les trous. Ici on a une équerre à souder pour vraiment le mettre d'angle droit. Mettre, équerre, marteau, mèche à forêt. Ici on a disqueuse ou meuleuse d'angle, foreuse ou foreuse à colonne si vous avez, et un poste à souder. Moi, c'est baguette, mais si vous avez un semi-automatique ou même un ligue ou un TIG, ça fera l'affaire. Donc voilà, en base pour les outils. Bon, ben voilà, on est venu dehors pour avoir un peu de plus de lumière et plus agréable avec le soleil. On va commencer par le plateau. On va prendre la taille du plateau. On est sur 83,5. Donc 84, c'est bon. Et en largeur, on est sur 40. Donc euh, voilà, c'est forêt euh, avec des vis de 10 et des chevilles. Mais je vais porter la, la caméra, on verra ça un peu plus ensemble. Non mais voilà un peu plus en détail en backstand. Moi hein. bon, j'ai qu'une main, donc ça va pas être évident pour faire les mesures. Mais de toute façon, il y a un plan qui va arriver juste après. Donc ici. Ouais. On a un tube de 3 sur 3, 2 mm d'épée sur 50 de longueur. Équerre de 3 cm sur 3. Voilà, des ensemble. Ici, on a les pieds de 8 cm sur 10. Alors, en épaisseur, j'ai quand même pris du costaud, j'ai du 5 mm hein, en épaisseur. Pour que ça ne bouge pas. La traverse du milieu, elle fait 48,5-49 quoi changera pas grand chose ça on juste changer sur la hauteur donc ici pareil on soude on soude les deux pour le renfort ici pour celui-ci pour ce tube si je l'ai coupé à 28 pour pouvoir mettre donc ça c'est un tube aussi de 3 sur 3 pour pouvoir rentrer le tube de 2,5 sur 2,5 à l'intérieur pour pouvoir faire le tendeur de chaîne euh, le tendeur de chaîne pour pouvoir faire le tendeur de bande donc, il suffit de dévisser ici ça ça descend on enlève la bande on l'a remet ici on peut régler je vais revenir un peu plus en détail là dessus je vais le démonter pour que vous voyez un peu plus clair allez c'est parti voilà ça j'avais pas parlé la taille des renforts voilà moi ils sont là après tu les mets où tu veux hein. tu les mets un peu plus haut. Euh, même ton renfort ici, euh, et voilà, ça change absolument rien. Donc voilà, ça c'est la partie euh, la plus compliquée du backstand en fait. Donc là, j'ai euh, mon fer de 2,5 sur 2,5, mon tube carré, coupé à 25. 25 de longueur. Et alors ici, comme tu vois, j'ai juste soudé un morceau ici, où j'ai foré. Et ça en fait, c'est simplement... Euh, une charnière et où j'ai mis une vis d'arrêt pour pouvoir justement quand tu tournes en manuel la roue se tend et se détend voilà j'espère que tu vois bien bon, c'est assez simple comme système mais bon et ici j'ai soudé donc l'autre morceau de la, de la charnière avec le rond pour pouvoir passer la vis dedans et hop quand tu tournes ça se tend vraiment fait ça avec les outils du bord j'aurais pu faire ça plus joliment acheter 2 trois bricoles mais c'est pas le but mon but c'est de le faire vraiment pas cher donc voilà tu vois c'est ainsi alors on va le remettre dedans et voilà ça descend alors je vais démonter le plateau pour te montrer un peu plus en détail comment j'ai fait le plateau donc voilà, plateau démonté comme tu vois. Voilà, en fait c'est super simple. J'ai soudé un morceau de tube carré qui me restait avec un morceau de fer plat que je suis venu forer. Et ici j'ai rajouté un morceau de fer plat aussi que j'ai soudé sur l'équerre. Et j'ai juste à le mettre dedans. qui se trouve ici je le règle et hop voilà aussi simple que ça pour les dimensions du petit fer plat donc j'ai un petit fer plat 6 cm bon ça, la largeur peu importe mais c'est 15 bon pour le tube en dessous bah, c'est un morceau qui restait ici donc de 3 sur 3 et là c'est un petit fer plat que j'ai mis aussi d'une longueur de 10 cm donc on au milieu et hop, voilà ici ça c'est l'équerre que vous verrez sur le plan aussi donc de 5 sur 5 qui fait 25 cm je suis venu forer et adapter ici pour faire le plateau d'arrêt pour savoir poncer droit donc euh, réellement, en réalité c'est pas, pas fort compliqué après ici vous voyez un trou mais pour les modifications, je vous en parlerai juste après. Alors tu vois, pour mettre la bande, c'est pas compliqué. Toujours bien regarder le sens de la bande. Hein. Tu des flèches. Parce que tu les vois bien Hop, Voilà. Toujours le mettre dans le bon sens, dans le sens du moteur. La bande est tendue. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que, ben, après euh, presque un an d'utilisation, ben, il fonctionne toujours aussi bien. Je n'ai pas de souci particulier. Puis, j'ai eu euh, des commentaires qui m'ont demandé pour avoir les plans, pour pouvoir le réaliser. J'ai fait une vidéo, je préfère, c'est beaucoup plus explicatif. Donc voilà, on va passer maintenant euh, au plan. Vraiment que vous avez le temps de, de mettre la vidéo sur pause et de noter. Ah, J'avais oublié aussi les modifications euh, que j'ai apportées. Donc ici tu vois j'ai fait un trou. Je vais le prolonger jusqu'en bas pour vraiment avoir une partie ici à mon plateau en fait, comme si mon plateau était là. Pour pouvoir vraiment tourner autour de la bande si j'en ai besoin. C'est une modification qu'il faut faire absolument pour moi je trouve qu'elle est nécessaire après l'utilisation la deuxième modification à faire c'est le plateau honnêtement je l'ai fait je trouve pour moi qu'il est trop petit Mais vous allez avoir les dimensions donc euh, ça fonctionne très bien pour les couteaux il euh, n'y a pas de souci. voilà ouais, donc pour le plateau on est euh, 10 sur 20 hein. voilà 10 sur 20 moi je trouve c'est un peu léger donc euh, si vous avez l'occasion de faire plutôt euh, 20 sur 30 ce sera beaucoup mieux si vous voulez porter mettre un porté de mouture dessus euh, ou quoi que ce soit sinon pour les couteaux ça va très bien, il n'y a pas de souci, c'est assez grand. Et ça c'est les modifications que moi j'apporterai peut-être par la suite. Alors le moteur, je l'ai changé aussi, hein, comme vous voyez, un moteur de 1,5 chevaux et demi ou deux chevaux je pense. Là c'est un 2 chevaux. Donc euh, ça tourne à 2850. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est difficile à réaliser, c'est cette roue. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que ben, ces moteurs-là, comme vous voyez, il y a un axe, puis une, une petite tétine. C'est pas évident à faire. Si on veut acheter une roue de contact, c'est très cher. Donc euh, pour l'instant, c'est pas ça. Ça marche très bien. Mais euh, le souci, c'est que ben, il faut faire ça dans du bois assez costaud. Là, euh, c'est du bois qui est tout à fait solide. Il n'y a pas de problème, c'est du chêne. Mais le souci, c'est que ben, de temps en temps, pardon, ça a tendance à patiner. Donc euh mais ça marche très très bien alors au niveau des roues les roues ben, comme vous savez c'est des roues de skateboard. Hein. vérifiez bien euh, les roues que vous allez mettre dessus pour avoir vraiment le bon métrique parce que si vous commencez à les mettre dessus, les souder qu'après euh, c'est trop petit ou trop gros ça ne marchera pas les modifications ben, arrondi, euh, euh, la modification que j'ai apporté c'est ça j'ai arrondi carrément la roue donc je l'ai mis euh, sur la meuleuse et je l'ai vraiment arrondi. De filmer un peu plus pour qu'on la voit mieux. Voilà. Alors ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité de la bande quand il tourne. Parce que quand c'est droit, vraiment droit, c'est pas, pas la même chose. Donc là on voit, et celle-ci, on voit la différence. Donc voilà c'est les modifications qu'il faut, je pense, faire directement si vous réalisez votre backstand. La deuxième nuit. Chose à faire aussi, c'est ici, donc euh, sur ce système de tendeur qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Ce que je pense faire après, c'est donc l'enlever comme tantôt, souder soit un boulon ou une plaque en dessous et venir poser un ressort à l'intérieur. Donc il y aura l'appui du ressort qui fera, qui tendra la bande. Et je pense que ça va super bien marcher aussi et on aura toujours le tendeur pour vraiment serrer. Donc euh, voilà. Au niveau des roues de skate, si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais juste ici, voilà, c'est des roulements en fait. Donc évidemment, on va prendre des roulements plus gros. Mais simplement additionner plusieurs roulements l'un à côté de l'autre. Et ça vous fera une roue tout à fait, euh, tout à fait correcte, hein, qui marchera très bien. En tout cas pour les deux avant. Pour l'arrière, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas certain. Mais euh, voilà. Allez, on passe au plan. Donc voilà, donc pour le plan on a le pied, donc pour les pieds évidemment il en faut deux. On est à 8 cm sur 10 cm. Hein. Moi je, je donne vraiment les dimensions de, de mon bac 100. Après vous faites un peu comme vous voulez. Ici. Donc tout est bien noté. Vous voyez, tout est fait. Les tubes ici qui est marqué 1, ici 1, ici 1, ici 1. Ce sont ceux-là. Donc c'est du 3 sur 3. En 2 mm d'épaisseur, donc du tube, un tube carré, quoi. et ici, le numéro 2, c'est celui-ci, donc c'est le tube qui rentre à l'intérieur avec la roue qui pivote, donc là c'est le 2, et là on est sur du 2,5, en épaisseur 2 mm, après il vous faut deux équerres, donc euh, ben, l'équerre qui se trouve ici 5 cm sur 5 cm sur 25 cm de longueur, c'est cet équerre-ci, qui sert au plateau derrière, Excusez-moi, il y a un peu de vent. Et puis on a l'autre équerre de 3 cm sur 3 cm qui fait longueur 50 cm. C'est celle-ci qui est soudée sur le bras pour pouvoir venir adapter les roues. L'équerre le, le, ici et le plateau également pour pouvoir poncer. Donc en gros, voilà. Donc le plateau de travail, comme j'avais dit, il fait... 20 cm sur 10 euh, pff, voilà moi je le mettrais plus grand je mettrais plutôt 30 sur 20 si vous savez ça vous fera gagner du temps et euh, éviter de le modifier la taille des bandes on n'en a pas parlé moi je vous le dis pour mon backstand c'est du 50 x 2000 mm donc c'est du 5 cm sur 2 mètres on trouve ça euh, un peu partout euh, moi je les trouve chez euh, lebonabrasif.com. voilà vite pour eux et alors ici on arrive aux dimensions des vis que j'ai il faut trois pièces pour les trois roues et euh, donc moi je les ai pris en 8 cm et c'est des métriques 7 comme je vous expliquais maintenant. si vous mettez euh, des autres roues ce sera évidemment un autre métrique voilà je te mets la liste ici bah, des tubes hein, carrément qu'il faut donc euh, si vous en avez chez vous tant mieux si pas faudra attendre la fin du confinement alors ici on a 8 cm x 20 cm donc il en faut 2 c'est pour les pieds donc les pieds qui se trouvent ici ensuite on a le tube carré longueur 2 mètres en 3 sur 3 il faut prendre 2 mètres vous avez largement assez il restera un petit peu pour euh, le petit tube carré longueur 50 cm 2,5 c'est pour celui-là hein? celui-ci donc celui-ci il faut pas grand chose donc 50 cm c'est bon s'il y a trop ben vous couper hein. après on a euh, les vis nos euh, des vis moi je vous ai dit 8 cm après on a les équerres 5 x 5 cm et longueur 25 cm donc c'est pour le plateau ici derrière hein. juste ici derrière pour faire la prise de la bande ensuite on a l'équerre de 3 cm sur 3 et la longueur elle est de 50 cm donc évidemment c'est cette grande équerre ici qui est soudée sur le tube donc euh, voilà et alors le plateau de travail 20 cm de longueur donc sur 10 cm de largeur et en épaisseur c'est vrai que j'en ai pas parlé on va le mesurer tout de suite et ben on est sur du 1 cm d'épaisseur donc voilà alors euh, on a fait un petit peu le tour je vais vous donner maintenant quelques astuces pour trouver ce genre de moteur. Alors, euh, bah, c'est très simple. Hein. Ce genre de moteur, il suffit d'aller sur euh, les sites de vente d'occasion, le deuxième main, le bon coin, et vous allez voir dans les scies mécaniques. En fait, c'est les vieilles tables à scie euh, qu que les gens se servent pour couper du bois chez eux. Donc, je te mets quelques photos de moi où je les ai achetées. Donc, les deux tables là que tu vois, bah, je les ai payées 40 euros les deux. J'ai eu euh, donc euh, deux moteurs avec, plus euh, celui-là. Donc c'est vraiment des moteurs vraiment intéressants, où on peut travailler correctement, et avoir quand même un bon débit de bande, euh, et qui fera quand même le travail. Moi j'en suis content, ça fait plus d'un an que je l'utilise, et je n'ai pas de soucis particuliers, bon, comme vous voyez, il hein, y a des coups, les couleurs s'en vont, mais il fonctionne très bien, je m'en sers pour mes couteaux, je m'en sers pour tout. Donc euh, dès que j'ai besoin de poncer quelque chose, je le fais... Euh, ça marche très très bien donc voilà j'espère que bah, cette petite vidéo vous aura aidé et puis vous pourrez réaliser votre backstand aussi n'hésite pas à aller sur ma chaîne euh, dans l'onglet à propos en haut à gauche tu descends tout en bas et il y a mon adresse email aussi. si tu veux m'envoyer bah, tes réalisations je les publierai dans une prochaine de mes vidéos donc voilà j'espère que bah, tu réussiras et puis, euh, puis j'espère que ça fera plaisir euh, à tout le monde. Voilà, bah là-dessus, je te laisse. Une bonne journée, bonne continuation. Et puis, à bientôt pour des nouvelles réalisations. Salut